Pour faire une Warframe oh. Rhino, il faut farmer le, le, le boss de Vénus. C'est vraiment très simple, hein, parce que tu le fais en mode en ligne, t'as toujours un mec bourrin dans le tas qui va t'aider à le torcher. Et en fait, grâce à ça, tu vas avoir les trois morceaux, les trois plans pour les trois pièces détachées de la Warframe. Et pour le plan générique de la Warframe, tu vas juste dans le magasin et tu l'achètes. Elle est déjà partie, oh. l'autre. Elle est déjà partie. Voilà, oh, elle traverse oh. les portiques de sécu. Bonjour, Sorette. Oh, suis... Non. Je peux me... Oh Ouh. Oh y'a des arbres. Tu te retournes euh, de temps en temps pour dire bonjour à ton frère toi <rire> Voilà, coucou ah, mais as aussi as mis un symbole oh, oh. Chic chic chic des romans bah. oh. bah, attendez, euh, j'ai trouvé une console, moi il faut que j'en pirate une, ouais. je vais à éteindre l'alerte. fait Ah bah zut euh... On peut refaire du... <rire> On peut ressonner l'alerte Oh non Oh non, quoi. Non, on va se faire envahir parce que... Ouais oh, des eximus. Que... Oh, ouais des eximus. Bon. Ça va commencer à être chiant. Oh, okay. non, non, non. Ils sont niveau 35 à donc... Euh... Non, non, non. les acheter ah ouais. sont au sol hein J'essaie de les acheter tant qu'ils sont au sol mais c'est pas facile hein ah, mais c'est juste le temps que mon bouclier reprenne hein. Ah il y a du sang sur le décor Ça va moi je me bats au bâton parlez villes météore de Pégase Ouais. Ça c'est le mur maintenant. Ah normalement j'ai boosté mon taxon, il ramasse tout à 15 mètres. <rire> c'est un vrai aspirateur. Ouais j'ai il bien... bouffe Euh y'a un Eximus dans le coin. Ah ouais, ouais y avait, hein. Ça a rien fait <rire> Non, <rire> j'ai raté ça. Ouh, les tacs, vachement loin mon taxon maintenant. Ouh. mais je euh... <rire> me fais personne. Mais il y a encore des gens en bas. Oui, mais on va peut-être pas, les... peut pas tous les génocider non plus. Moi ouais, je suis pas contre, hein. j'ai de l'XP à prendre <rire> pour mon flingue. Et je crois qu'on a un peu vidé la zone. Hein. L'objectif euh, c'était de vider personne maintenant. Moi, bah, il y en avait encore quelques-uns. Hein. Ouais, ouais, mais c'est les mecs qui étaient de aux toilettes toilette pendant l'alerte. Si ça compte pas, ça mais <rire> fait comme un Aïs Soisel. J'ai gagné un niveau sur mon patate et un morphique. Et le morphique, ouais, niveau ça vaut 3 pistolets. direction sur Caloris pour faire du sauvetage. Ouais. Ah, donc faut être discret. Le sauvetage. <rire> non, pas particulièrement. Non, en sauvetage, si tu vas récupérer un PNJ, il faut pas qu'il meure sur la route. Du coup, du faut coup, pas faut lui donner ans, son arme Sinon, il soit disant, <rire> l'otage Voilà. Ah oui, il faut... Ah si, si, ouais, mais il faut aller... Ouais, faut aller vite Les mecs, qui sont à côté d'une console, ils ont juste <rire> appuyé sur le <rire> bouton rouge pour sonner <rire> là. Et euh... Prenez la tirolier Je du parle, moi je monte quand même. Hein. Euh... Euh, euh... Euh... Ça va, je passe à travers. Aucun problème. <rire> <rire> en plus, okay, souci. Je oh, pas, de <rire> Oui, sonne l'alerte Vas-y non, vas-y. Ouais, si si si, ça je te tue. Voilà. Non il mais laisse-moi la idiot. console, non, moi ouais, la console, la console. C'est est un salaud. Nous, ça pas trop lent. Mais trop lent. Et... Et... Pas par là. Ah il y avait des gens. Oh le boost de vitesse. Je vois pas. Ah vous êtes plus loin. Ah non, ah Ok. Bah. Ah. Yeah, yeah. Non. Failli. Menteur. Eh oui le, le truc d'alarme Ah oui. Non c'est espèce de... <rire> non mais... mais J'ai mais... <rire> <J 'ai> juste <rire> piraté une foutue console. Il y a un piège qui m'a pompé. C'est pas, pas une porte ça Ah Non mais... Vous êtes sûr que c'est la sortie par là non. Moi, non. Je oh. flèche, hein. moi je suis la flèche oui, Moi je suis l'otage. en bas. Je pense ce que c'est... mais, rapide, mais euh... Oui. Euh, ah il est en train de se faire écraser là le. Ah, J'espère que ça compte pas <rire> Ah il tp C'est pratique d'être PNG Otage Non mais oh Ah t'as bien compris toi le principe d'aide hein Allez viens Non mais Il TP maintenant mais oui, t'inquiète pas, il se TP l'otage. Il est trop du cul. Heureusement qu'il est agile l'otage. Heureusement qu'il se TP l'otage. Euh... Ah Je suis tombé. Pire du pire du pire des cas. Ah, ah Par contre, il y a 4 emplacements et ah, j'arrive jamais à sauter sous trou. Et on a gagné un spectre de vapeur. Oui, Frostmax! Oh! Piranha de console! Mais. M... <rire> non mais, mais, mais c'est le jeu qui me troll là, c'est quand même pas croyable! Autre chose à mais faire dans la vie que de taper sur les consoles! Oui, je la knockdown là, je la knockdown hein! Voilà, j'ai capturé! 45 000 patates dans la figure! Vous avez laissé quelqu'un à moitié mort? Pas grave. Votre moitié va arriver toute seule. je sais Est-ce que je peux laisser une marque par terre Oula, a un machin chouette, je me casse. Tiens, tu suis la marque T'es êtreuse par terre. Allez, continuez à venir, Le les gens, j'ai besoin de faire des headshots. Alors ah. là, mec. À la droite devant. Non, pas ici. Je suis là, vous mec. S'il plaît. Tout sur ligne droite. Merci. L'un après l'autre. Oh mais j'étais bien à poutrer des gens <rire> moi <rire> Mince Ah oui il y a un chrono qui se déclenche quand on est près de la fin, c'est vrai. Ah Mince, pardon. J ai... J ai... Quand on est près de la fin, t'as un chrono d'une minute. Mais une il fois qu'il est enclenché, qu il est enclenché. Voilà bonjour. No ouais, non. Mais oui mais, mais plus rapide et plus loin. Euh, c'est bon. Monte ta tête! Non, ça c'est ton dos! C'est de con! Voilà! Ça, Et d'un! Plus que 8! 9! Bon! Alors, c'est quoi comme pièce ici? Okay. Scanner, scanner! Déjà! Ouais, qui s'est ouais, fait détecter? Quoi? Pas moi! Mmh. Je sais pas où elles sont! J'arrive pas à trouver la porte d'entrée! J'ai désactivé la sécurité, oh, non. mais. Ouais, moi non, non, non, Ah oui, il faut désactiver la sécurité d'abord. Oh, mais c'est foutu hein. oh, oh, Tant pis. On n'a pas le droit à l'erreur pour You're le dernier. Hein. Bouge pas de là, toi. Monte ta tête. Oh, monsieur. Retourne-toi. Mais. Oh. <rire> il a traversé la pièce. Merci, bouge pas, ah, pas vrai. Mm -hmm. Je vais sortir mon arc. J'ai juste mon tir et là Bam bam bam bam Excellent work oui, Mon arc il est de nouveau Et une relique lisse des deux. Et un identifié scintula. Mm -hmm. On peut quand même aller tabasser le Capitaine Vore. Mm -hmm. Allez hop, Tolstoy. Et pourquoi pas les deux, deux bah, les deux Mais dans quel ordre je sais pas, les deux Les deux, en même temps En même temps <rire> Vous deux, vous allez à gauche, on va à droite On fait deux groupes de deux Les deux Comment est-ce qu'on fait pas de carambolage en pilotant comme ça C'est Vous La mission, c'est tuer euh, 30 ennemis au plus. Il faut beaucoup d'ennemis. C'est pas c'est tout flou. Bah, c'est mort. Ah, bah, il est là dans l'arène. Coucou! Faut pas le sous-estimer. Hein. Attends, Naïs. Hein. Je le sous-estime pas, Naïs. Hein. Il, il, il paraît qu'il fait mal. Ah. Oh ouais. J'ai lié un schéma de Cronus. Oh. Il est mort? De... Oui, c'est Jourant Mercury en, oui. en gagne un, un canon de serre, un schéma de chronus le de et le saut de Vov qui est tout moche.